Eh bien salut à tous et à toutes c'est Nathalie. et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e jour de ce défi du mois de décembre. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un Switch de chez Netgear. Malheureusement je ne peux pas vous le montrer comme ça parce que je suis en train de l'utiliser. Ce Switch je l'ai reçu en même temps que la vidéo du traveling que vous avez pu voir. C'est un Switch Netgear GS308, il a 8 ports Gigabit et ça c'est vraiment cool pour moi. Si j'ai pris 8 ports c'est tout simplement parce que un port sera utilisé pour la sortie vers par exemple une box ou pour ma part des CPL. Il reste donc 7 ports de disponibles, c'est pour ça que j'ai pris 8 ports parce que sinon j'aurais été limité. Parce qu'actuellement là on a 4 appareils qui sont reliés sur ce Switch. On du coup, comme vous pouvez le voir, 4 appareils qui sont reliés euh, tous les jours dessus. Si j'avais par exemple occasionnellement un nouvel appareil qui venait s'ajouter, euh, ça aurait été trop chaud pour moi d'avoir que 5 ports, c'est pour ça que j'ai pris 8 être vraiment large, il m'en reste donc plus que trois pour m'amuser, pour relier par exemple un ordinateur portable que je reçois et qu'il faut que je modifie certaines choses, parfois j'ai besoin de me connecter en réseau, ici je capte pas du tout la wifi, c'est pour ça que je suis obligé de passer par l'Ethernet. et du coup voilà, ça me sauve la vie, c'est carrément un truc de dingue ça, donc vraiment si vous avez une installation où vous avez plusieurs pc, que vous êtes en wifi et que vous avez la possibilité de vous relier en Ethernet, passez par un cpl, vraiment ça vous sauve la vie, ça augmente Peut-être le débit, si vous êtes très loin comme moi, qui captez rien, vraiment ça va vous aider. J'espère que vous aussi ça vous aidera. Le lien de ce produit est disponible dans la description de cette vidéo. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos de ce défi du mois de décembre. En gros, défi Noël quoi. Allez, à très bientôt.